Bueno, continuamos con la, con la con la sesión de esta tarde. No se vayan porque no hay pausa. Ahora continúe. Moi, moi, je dirais seulement euh, quelques mots, mais j'ai l'honneur de vous présenter et de présenter à Esther Chalev-Gertz. C'est un honneur pour nous aussi d'avoir Esther ici, à Barcelone, et parmi nous, pour la première fois, avec le et, et, et dans ses colloques. Euh, Esther Chalev-Gertz, euh, née en Vilnius, en Lituanie y después fue tra se trasladó con su familia a Jerusalén en 1957. Es diplomada por la Academia de Arte y Diseño de Jerusalén en 1979. Y después de, una, de casi dos años de, de estancia en Nueva York, a partir de 1984, vive y trabaja entre París y la isla de Cortés eh, en Canadá. Esther Shalev no, no necesita demasiada presentación, pero es reconocida internacionalmente por sus contribuciones de, del arte en el espacio público y por su interrogación permanente y coherente sobre la construcción de la memoria, la historia, también el mundo natural, las democracias y identidades culturales. Sus instalaciones, monumentos, fotografía, vídeos, culturas, un artista multidisciplinar, están relacionadas con este espacio público, la dimensión multifacética y poliédrica del espacio público, y son desarrolladas a través de un diálogo activo, una consultación y una negociación con las personas donde la participación de sus memorias, de sus opiniones, de sus experiencias individuales, lo que se hablaba en la otra mesa, y también experiencias colectivas, son muy vivas, muy representadas y muy consideradas por, por su trabajo y por ella misma. Uh, Esther Shalev uh, ha producido, un, ha producido perdón, un trabajo que además en, en registra y critica y contribuye a la comprensión de estos roles sociales y obviamente, como no puede ser de otra manera, pues al, al valor de la práctica artística. ...ha recibido muchos premios internacionales... ...que sería aquí demasiado largo de destacar... ...y de enumerarlos todos... ...y muy interesante también... ...su nueva y última instalación... ...que pienso que se va a inaugurar... ...se va en 2018, la nepochán, ¿no? eh, ...en Canadá... ...y que se llama La, la sombra, l'ombra, hombro de Shadow... ...que es un trabajo que establece un diálogo... ...entre la presencia y la ausencia... ...la cultura, la naturaleza, el pasado y el presente... Y el potencial futuro, ¿no? esta sombra que, que quizás es el monumento de la verticalidad, lo proyecta la horizontalidad y, demás, y además me interesa mucho por, por los trabajos que tenemos también con el Ayuntamiento, pero desde el Máster de, de Memoria y Espacio Urbano, sobre la, la dedicación del espacio público ¿no? y de los espacios urbanos realmente a recuperar estas, estas memorias. Uh, merci beaucoup, uh, Esther gers uh, Je vous laisse la parole, la table pour établir votre dialogue très intéressant. Merci, merci. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. J'aime bien Barcelone. Chaque fois que j'arrive ici, je suis invitée pour parler. Il y a toujours les, les bonnes surprises. Alors on verra laquelle ça va être maintenant. D'abord, je vais, après avoir écouté hier, un peu hier et aujourd'hui, je veux dire une chose quand même. Personne ne nous apprend à parler, et ça veut dire qu'à on, on, l'école on, on écrit, on lit, on écoute, ben on ne parle pas et si on parle on est dehors et c'est quand même une, une chose étonnante et qui, euh, qui encore aujourd'hui c'est le cas. J ai, j ai, moi, je suis très euh, sensible à cette euh, chose parce que je passais, comme vous avez su, plusieurs pays, plusieurs langues et euh, mes rêves, c'est sans langue. Alors, euh, j'ai toujours une petite euh, problématique par rapport à combien euh, on veut et, et comment et on, on veut que les gens nous disent par les mots. Leur, euh, leur sentiments et leur vécu corporel. Et ça m'a interrogé euh, tout le temps, et je pense que beaucoup de, de, de mes œuvres, installations, et, il surgit de, de cela. Et je vais parler de, de, de quelques-unes. Je vais présenter rapidement et une œuvre qui s'appelle euh, Les monuments contre le fascisme, et qui était. Euh, Inauguré en 86 en Allemagne. C'était la ville d'Hambourg qui a initié une compétition pour faire un monument contre le fascisme. Tous les monuments qu'on connaît sont pour quelque chose. Eux, ils voulaient un monument contre le fascisme. Et, et on était six artistes. Cette œuvre, j'ai conçue avec Jochen Gertz, qui était mon deuxième marine artiste allemand et qu'on a travaillé ensemble, et les moments où j'étais invité à participer à faire un monument, j'ai vécu à Jérusalem, qui est plein de monuments, et en Lituanie, j'ai vécu avec, sous l'occupation russe, qui est plein de monuments aussi, et tous ces monuments ont donné envie qu'ils disparaissent quelque part, et je disais, bon, si on fait un autre monument, il doit disparaître, et euh, des fois, euh, ces, ces idées qui nous surgissent et, et qui nous obligent à les écouter profondément, à les suivre, et on a décidé de, de réaliser ce monument, et ça veut dire euh, on a été choisis, hein. et c'était aussi très très intéressant, euh, parce que c'était une construction assez intéressante, euh, c'est une stèle de 12 mètres un mètre par un mètre couvert du plan euh, où les gens et les passants sont invités de signer leur nom contre le fascisme et chaque fois que la stèle est couverte de signatures, elle va être descendue dans la terre et ainsi de suite en disant qu'un monument ne peut pas lutter contre le fascisme c'est nous-mêmes qui on devons le faire et le jour du vernissage, il y avait euh, 600 personnes qui hurlaient, qui étaient très, très, très en colère. D'abord, ils disaient « C'est pas beau, il n'y a pas un lion qui saute, il n'y a pas le nom des victimes, et c'est nous qui en doit signer, ça veut dire quoi Est-ce qu'on est des fascistes ?» L'invitation était écrite par, avec cette euh, langue, et en 1986 on ne savait pas et, qui euh, peut-être on va avoir les Russes qui vont les lire et d'autres gens. Et c'est cette langue qui vous, vous pouvez les lire. Et pour moi, ce moment qui était effrayant et surprenant était assez euh, important, parce que du coup, on a attendu des gens qui parlaient jamais il parlait de quelque chose, il parlait de fascisme, il parlait de participation, il parlait de monuments, et, et, et pour moi j'ai compris que ce n'est pas la matière comme matière qui va, euh, dès maintenant, euh, mais vraiment poser des problématiques créatives, ben, c'est la parole. Parce que la parole, et comment la parole surgit, et pourquoi elle surgit et pourquoi elle ne surgit pas, je pense qu'on est jusque le début de cette question, et, et c'est aussi le matériel de mon époque. Je peux faire parler les peintures. C'est-à-dire à, à l'époque, on est assis là avec des, des, des choses muettes, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, et, et c'est des fois, c'est ça qui m'a engagé' dans, dans créer des, des œuvres. Et, qui on va voir après. Bref, cet monument a, a eu cette euh, descente et à 83, elle était enfuie dans la terre. Aujourd'hui, on peut voir encore euh, le sommet des monuments et la mémoire des gens qui participaient, à peu près 60 000 personnes. Et aussi, c'était l'époque moi, j'étais à Jérusalem et je n'étais pas encore en Allemagne comment décider décidé de faire cela. Moi, je pensais, si en Israël, on a Yad Vashem et tous les autres monuments, en Allemagne, on va avoir 10 000 fois plus. Et en arrivant en Allemagne, il y avait un désert, il n'y avait même pas un monument. Et, et la question des monuments euh, était, euh, a commencé à 83, à 82, comme ce monument-là a disparu. Et quelque part, elle a fait obstacle et aussi une invitation de réfléchir à, je pense, à cette matière qui est aussi la terre. Et, et on voit aujourd'hui le monument à, à New York, et Elle parle aussi d'enfermement et, et, et, et tout cet espace qui normalement est presque l'espace qui est non pensé. Qu'est-ce que je fais maintenant OK. Après cette monument, on a fait un autre projet ensemble Jochen et moi à 82, il y avait un un nombre de théâtre qui voulait qui on, on s'engage faire quelque chose par rapport à Peter Weiss, l'instruction. Peter Weiss et a écouté les. les, les euh, il était à. C'était à Francfort. Et, et il a écouté les. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il s'était à Francfort. Maintenant, voilà, c'est là. Et on a décidé. Il a nous invité de faire quelque chose sur la place des théâtres. Et on a décidé justement d'inverser le rôle, ça veut dire laisser la scène vide et demander aux acteurs à commander et demander le public à lire des passages de Peter Weiss. Et Peter Weiss a dit « Moi, je n'ai pas écrit cela. » Ça, c'était les témoins, les juges, les bourreaux qui donnent les jugements d'Auschwitz à... Euh, à parler. Alors moi, ça veut dire moi, ça m'a inspiré justement cet effet-là en disant moi, j'ai l'écrivain, j'ai rien écrit. J'ai donné la parole à qu'est-ce que j'ai attendu. Et, et, et ça m'a inspiré énormément. Et j'ai décidé qu'on euh, a décidé qu'on va pas, euh, on va prendre les acteurs. Et, euh, avant cela, j'ai coupé toutes euh, ces paroles-là. C'est les onze chansons. Euh, au rôle. Alors il y avait des femmes ensemble, des hommes ensemble, tout le monde ensemble et des personnes qui étaient invitées à euh, lire. Et si c'était une, une partie d'un bourreau, il fallait monter sur la scène et, et les lire sur la scène, face au public. Et euh, on a fait ça dans les trois grands théâtres à Berlin. C'était euh, plein de gens. et Tous les tickets étaient vendus pour que les, les gens participent. Et, et je me souviens, euh, j'étais en train de balader pour voir de quoi ils parlent. Les gens, les gens étaient sidérés. L'année après encore, ils me parlaient de ces deux phrases qu'ils devraient lire à haute voix. Et les hautes voix, pour moi, c'est une chose très importante. C'est là que les idées sont nées. Et c'est pas les petites choses qui nous baladent dans la tête qui ont des idées, c'est que des choses qui on, on dit face à quelqu'un. Et, et pour moi, et cette pièce était troublante parce qu'on a travaillé. On ne pourrait pas faire les euh, euh, chaque pièce de théâtre. On fait les répétitions. Là, on ne pouvait pas. Alors, on avait des, des, des gens 600 personnes qui étaient abonnées au théâtre, qui devraient chuchoter, parler, chanter et, et faire... Tout. Je vais vous laisser écouter quelques... Et ça, c'est un passage où on a demandé toutes les questions de juges qui les nouvelles venues, ça veut dire les immigrants, voulaient lire avec leur accent, et ça va être diffusé comme une pièce sonore et avant qu'ils rentrent dans le théâtre. Vous savez ce que vous lisez? lu? Un peu. Vous ne nicht pas andere plus eingreifen plus Je vais une pause. On a aussi euh, mis dans les journaux euh, les bouts de, de ces phrases avec des participants. Euh, pendant un mois, il y avait apparition de ces carrés-là. Ça veut dire qu'on a essayé de... Il y avait dans la télévision, dans la radio, dans les journaux, dans tous les moyens de communication, quelque part, euh, euh, un bout. De, de, de cette, voilà, dans la télévision il y avait des de gens très connus et là c'était comment ça déroulait bitte haben Sie es während Ihrer Aufführung zur Hand ich habe niemanden erschlagen ich hatte nur meine Vernehmungen durchzuführen manchmal waren es verschärfte Vernehmungen die im Rahmen der bestehenden Verordnungen praktiziert wurden bei der Verstocktheit der Gefangenen half nur Gewalt zur Herbeiführung von Geständnissen. Nochmal bitte. Einige Sachen zusammen, die anderen gehen aneinander, die meisten wurden rundum durch, schließen einander und verrufen sich gegenseitig. Und jetzt bitte flüstern. Euh, euh, Le projet suivant que je vais parler, ça doit être... Euh, euh, j'étais euh, à Jaspis hein, en Suède euh, et j'étais invitée à faire un projet pour les musées d'histoire. Et en arrivant euh, en Suède, je me suis préparée et j'ai lu euh, l'histoire de la Suède par tous les moyens possibles, et j'ai demandé aux gens, alors les Lapons, les samis, est-ce que vous êtes impressionnés par leur œuvre, par leur vie, et tout le monde me disait, les sami les lapins, ils habitent à Stockholm, il n'y a plus. Ça c'est 2002, j'étais très surpris, je demandais à monter un projet, et pour cela, euh, avec un assistant, on a, euh, je voulais avoir la parole des dirigeants samis et suédois. Et on a fait, euh, on a trouvé 60 euh, citations. Et la personne qui s'est déclarée euh, vouloir participer à mon projet était Osasima. En arrivant dans cette, euh, son appartement, je l'ai demandé, je l'ai lu, ces 60 petites phrases, avec ma voix, je ne la donnais pas à lire. Et la chose qui était absolument surprenante, c'est qu'elle m'a parlé de sa vie. Elle m'a complété ses visions politiques avec sa vie. Après qu'elle a terminé, deux jours après, on a pris l'avion pour Kiruna, et pour arriver où elle habite, euh, où elle était née, euh, à Karaswando, euh, à côté de la euh, Finlande Suède. Et là, je l'ai demandé de trouver sa maison et de se, se mettre confortablement où elle veut pour écouter qu ce qu'elle m'a dit à, à, à Stockholm. Et je l'ai filmé pendant qu'elle m'a... qu'elle qu elle, qu elle écoute sa propre histoire to something i think i was very angry as a child but then somehow one of my weaknesses as a human is that i i i hide that anger i don't re i should scream i should shout Somehow, I don't do it. Maybe I don't dare to do it. I have this very strong memory of this rage just coming up as a child. I think I was about 10 years old. And I took, I, there was not very much knives in my home because of us dealing with reindeers and meat and that kind of thing. I remember, I took this big knife and I just took it and I started to hit on the table. Je me souviens que mon père et ma mère étaient tentés de me retourner et de me tirer les mains. Et c'était juste. J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. Et encore aujourd'hui, quand je vais à mon père, je peux voir les marques sur la table. Et je me souviens à ce moment. L'installation uh, était uh, comme ça. Ça veut dire. Uh, on avait. Deux projections, on était au milieu de son parole et son écoute. Pour moi, quelque part, c'est une construction, euh, la... normalement, on ne s'écoute pas. C'est vraiment, si on est une solitude totale, pour moi, c'est comme on commence à s'écouter soi-même. Normalement, c'est très étrange de, de, de s'écouter. Et cette œuvre a beaucoup, elle était au Canada, aux États-Unis, en Suède, et, euh, et chaque pays, elle était euh, interprétée par rapport à problème des paroles ou des problèmes d'état des, des, des aborigines dans différents pays. Les musées d'histoire... Euh, il possède 23 millions d'objets et c'était interdit pour moi d'y aller les voir. Je ne savais pas pourquoi. Et je demandais aux photographes du musée d'aller les photographier pour moi. Et... et je les transformais, ces images, euh, comme quoi ils ont été photographiés par une fenêtre un peu sale. Et ils ont été, comme vous voyez, euh, font partie de l'installation. Ça, c'est les 60 euh, citations qui étaient aussi visibles. Et cette pièce de 2002 s'appelait White Out. White Out, ça veut dire qu'il donne une tempête de neige euh, si on est dans cette euh, position-là ou une position comme ça, on ne sait pas. Ça veut dire qu'on est perdu complètement par rapport à la terre. Bah, between telling and listening, Why that? between telling and listening. Et le projet, euh, à 2005, j'étais euh, demandé par la ville euh, de Paris et le euh, mémorial de la Shoah, avec deux autres artistes, donner la proposition euh, comment on peut euh, montrer euh, 50 ans après la libération des camps, euh, de, euh, 60 pardon, euh, années après la libération des de camps, euh, les témoignages des survivants Juste pour dire, pour moi, les survivants, c'est les gens euh, plus que magiques. N'importe quel survivant, bah, surtout les survivants euh, de cette époque-là, parce qu'ils sont quand même survécus, ils ont une mémoire de leur vie avant, et pendant et après, et aujourd'hui, ils nous parlent à présent, ils ne nous parlent pas. Et ça veut dire, cette chose qu'on demande d'eux, pour moi, était toujours très bizarre, qu'on demande de nous dire quelque chose, bah évidemment qu'ils nous disent aujourd'hui, ça veut dire chaque aujourd'hui, et ils savaient que cette occasion d'être montré dans la mairie de Paris, au milieu de Paris, et pas dans le musée de la Shoah qui normalement, on va là-bas pour voir la Shoah, ça veut dire ça c'est un lieu qui est public, et était pour eux une occasion, et, et peut-être la dernière, de parler à haute voix. 60% de ces gens-là sont jamais parlé, pas à leur famille des fois, ou pas parlé du tout l'idée que j'avais été acceptée aussi par euh, la ville euh, de Paris, c'est les faire interviewer par quatre équipes où je demandais euh, que les questions vont être posées par rapport à ce que vous avez fait avant, pendant et après la guerre et, et qu'il n'y a pas de montage, ça veut dire qu'on euh, va écouter entre 2 et 9 heures et euh, j'ai construit deux positions j'ai construit dans une grande salle un peu plus grande qu'ici avec une verrière j'ai construit six positions dans quatre grandes tables où on a, ça c'est 2005, un lecteur DVD où on peut écouter, ça veut dire nous on est, ce n'est pas un film dans les noirs, c'est dans la journée, on peut se voir écouter et on est là en train d'écouter toute la longueur, si on veut, plus rapide ou, ou non. C'est-à-dire, on est vraiment les, les, les, euh, les maîtres de notre écoute. Et, et par et j'ai fait aussi, j'ai sorti tous les moments de silence entre la question posée et la réponse, et, et j'ai construit euh, cette Normalement, ces moments-là, euh, ils sont jetés parce que ça prend trop de temps, trop de place. Et pour moi, c'était les moments et où euh, on doit décider, pour nous faire plaisir, et, et mettre ces choses-là dans cette boîte qui s'appelle les mots, et, et pour nous délivrer quelque chose. Et, et moi, j'ai pensé, c'était extraordinaire pour moi, écouter les 60 témoignages pour euh, accumuler et demander des fois aux journalistes, est-ce que vous pouvez arrêter de pousser ces témoins, parce que des fois, ils il, il voulaient faire vite, allez, et, et, et les laisser la place de monter des choses et pas des fois des gens qui sont déjà donnés euh, les témoignages. Et, et J'ai construit ces deux... Euh, je vais vous donner à, à regarder ce montage. C'est le même film, trois fois, euh, avec sept secondes de décalage. sont à côté. Voilà l'installation à la mairie de Paris, on était dans cette énorme salle magnifique et les gens étaient toujours là, il y avait toujours la queue pour, euh, pour prendre une place. et Pendant ces deux trois mois, euh, cette euh, situation d'écoute était complètement utilisée, il n'y avait jamais euh, beaucoup de temps où un de ces postes était vide. Les jours de, de, de vernissage, il y avait un des participants qui est venu qui a dit euh, « Excuse-moi, je ne peux pas participer euh, parce que euh, je n'ai jamais dit à ma famille, ma famille n'était pas du tout au courant que j'étais là-bas, est-ce que je peux avoir mon DVD et partir ?» Et il a pris le DVD, il est parti et pour moi, quelque part, les cynismes, de vouloir montrer 60 survivants pour 60 années et célébrer la libération était rompue et j'étais quelque part satisfaite parce qu'il y avait plus évidemment des, des survivants qui habitaient à Paris. Aujourd'hui on peut toujours écouter, c'est en français, et à la Mémorial de la Shoah, on a tous les DVD, on peut toujours y aller. Moi, je continue à mes propres expositions dans différents endroits dans le monde, montrer l'installation avec, euh, avec les trois écrans. C'est la même année, euh, quelques deux ans avant, j'étais demandé par euh, les Suédois de faire une œuvre 1%. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais? Dans un euh, bâtiment, nouveau bâtiment, euh, dans un centre de recherche de euh, first generation, c'est-à-dire euh, dans un bon lieu euh, de Stockholm où il habite euh, des gens. Euh, qui sont venus de différents pays. Et après que j'ai fait une, une grande recherche, j'ai décidé à demander à ces gens-là euh, pour créer une œuvre euh, permanente euh, en vidéo où il, je demande à la à à, à participation des First Generation quatre questions. Qu'est-ce que vous avez trouvé Perdu, donné et reçu en venant s'installer ici. Ils ont été filmés après qu'ils ont déjà répondu. Ils ont été en train d'écouter leur propre réponse à cette question. Je vais vous montrer d'abord ça et je vais expliquer après comment on a construit la, justement la séparation entre leurs paroles et euh, leur image. Alors, on est dans une banlieue de, de, de, de Stockholm, c'est un assez grand banlieue, et il y avait plusieurs conditions pour moi. Euh, D'abord, l'œuvre permanente, qu'est-ce que c'est permanent euh, il fallait, On avait un contrat. Euh, chaque cinq ans, il fallait qu'on se demande tous les deux les centres de recherche et moi, si on veut continuer à, être, à exercer cette œuvre. Et jusqu'à maintenant, ils sont encore là. Ça, ça a été en 2004. Et pour moi, c'était très important parce que la question de permanence est toujours assez troublante pour moi. Et l'autre chose, il y avait deux supports. Il y avait support visuel 40 minutes et support de son des 60 minutes. Ça veut dire qu'à aucun cas, on ne pourrait savoir qui a dit quoi. Et j'ai découpé tous les témoignages et, et réponses par rapport au euh, « j'ai perdu ça, j'ai perdu ça ». Tous les perdus étaient là. Pour juste montrer comment euh, ces personnes ils sont différents un de l'autre. Et comment cette différence montre la dramatisation de leur état. Et l'installation était, ça veut dire sur la surface euh, des verrières, euh, la projection était qui dans la nuit, ça veut dire elle n'était pas en permanence. Chaque fois qu'on avait le, la lumière baissée, on pourrait voir l'image. Et euh, la façon qui s'était filmée, j'ai filmé. Il écoute. Ben, ils sont aussi. Filmer sans qui en sait. Il n'y a pas une question d'identité. C'est une balayage très près de leur écoute. Ça, c'est l'installation. On est à l'intérieur. On voit la même image à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah, on peut aussi écouter les paroles. Et le euh, moment d'installation, ils m'ont demandé au centre et où on va mettre les, les questions. Et j'ai décidé, j'ai demandé si vous voulez des questions, je vais les graver sur les marches, et comme ça votre centre va être taché avec ce travail. Ça continue. Voilà, là on peut voir, comme on descend pour sur les bancs pour s'asseoir, il y a les, les quatre questions qui sont gravées aujourd'hui euh, pour toujours euh, dans les marches de centre. Parlez de ça Non Je peux parler de plein de choses. Oui, voilà. Alors. Euh, oui. À ce moment-là, euh, il y a le Gold Room, c'est euh, une nouvelle installation que j'ai créée pour, euh, euh, encore une fois, pour le musée d'histoire, 12 ans après, ou plus 15 ans après. Et il y avait euh, un endroit qui m'a énervé énormément dans le musée, s'appelait le Gold Room c'était un genre euh, où euh, on a déposé dans le musée tous les objets euh, d'or qui étaient euh, ramenés par les soi-disant vikings et il n'y avait pas beaucoup, euh, la provenance n'était pas claire, euh, rien n'était très clair sauf que les gens pourraient rentrer dans un lieu euh, un peu sombre et bien gardé pour voir les objets d'or et l'appelait la chambre Uh, « gold room », qui pour moi c'était une aberration, parce que uh, « gold », ça veut dire le, le, le, le métal de quelque chose, n'est pas significatif. Au fond, l'objet était magnifique, et c'était plutôt « the culture room », parce que c'était des, des, des objets, des cultures différentes dans le monde. Ça montrait quelque part la passion des Nordiques d'amener tous ces objets et témoignant euh, de leur... Euh, Voyage. Et, et C'était une réponse à Borges qui disait, ah, ces nordiques, ils sont bizarres. Ils ont été partout avant Columbus, ils, partout, partout. Ils n'ont jamais pris des, des, des pays. Quoi, les, les, et, et Je voulais toujours les répondre et ma réponse c'est, voilà, ils ont amené les, les objets culturels. Et j'ai demandé aux, aux historiens de ce musée mais euh, choisir un objet et me parler de ces objets. Et parce que j'ai un grand problème avec les scientifiques qui s'interdit pour eux d'imaginer, justement. Et, euh, et tous les, les succès dans les, dans les sciences, c'est toujours une, euh, un mistake euh, quelque chose qui, qui, qui était hors, hors des de communs. Et nous, les artistes, on doit toujours imaginer des liens qui sont toujours différents. Alors là, je pourrais parler de ça. J'ai demandé aussi aux cinq personnes qui sont trouvées refuge en Suède, là, me donner un objet pour mettre parmi les objets de Gold Room et me parler pourquoi cet objet est arrivé ici et comment. Je vais vous donner. Écoutez. My story is about the and my mother as well, because they don't have the money, just they have some gold from the marriage of them. And my little sister, she she writes something for Santa Claus to, to send me this gift too, because my father is Santa Claus. <laughs> and uh, in the last, they they take all the money and uh, my father take it and to give to me something. But it was really like nothing. It's. <coughs> maybe it will be like half cross or something. So my father, he put like double from him and from the Santa Claus as well. And they make it for me by, just by name. It's like my really family here now. And they, he said to me this, when you You are really in the problem. You are really bad uh, situation, and and you need money. Just sell it, and and just uh, take this to to to help you, because we are support you. We are with you, and and just we we are really here with you, except maybe we cannot contact you, maybe, but we are here. And after that, I left Syria with sadness. You, I'm. I'm. Really, it was really the the most sad moment. Never, I. I'm. I forget that moment. It was the last time I. Uh, I say bye for my father, but I didn't. Never, I know that. I um, run away, for many places actually. Turkish to be like animal without any freedom, and after that to Greece to to to to meet this uh, uh, police and was really sad, and after that I, I went to France actually and and and the last come to Sweden. I had really bad situation the whole way. Sometimes I, I don't have food, sometimes I don't have any energy, sometimes I don't have money to have ticket for bus or something like that. But I I still keep this one. I am survived to keep it. Until now, if I die, I don't want lose it. It's not just gold for me, It's more than go, more than like, like part of me. I, I cannot move without this. The gold is not just the gold and the cross is not just the cross. The here we are really family. We are really hearts. We are really many people here inside and not just gold or something else. The meaning is lost to us mais je voudrais voir cette couleur comme un objet de mémoire, un objet de mémoire. Oui. oui. Euh, voilà, je vais le faire plus rapidement. Bah, on peut discuter. Oui, Marina, tu nous dis qu'il faut qu'on quitte les lieux à 7 heures, c'est ça? Ah ouais. On a dix minutes. Même bon pas. alors on peut parler. Bon. Ah. Bon, alors à toi. Non on a même on a même plus envie de parler hein, après euh, en écoutant des des témoignages comme ça. <rire> Je vais juste mettre cette œuvre qui qui j'ai. Ben. Oui. The tree oui. Mm. Moi ce qui m'a toujours frappé et, et je dois dire que c'est vraiment grâce à Barcelone et grâce à, à Marina et, et, et tous les autres qu'on a enfin fait connaissance et c'est une très très belle, ça c'est les, les, les belles surprises de Barcelone dont tu parlais, on, on est presque voisins mais ouais. euh, à Paris. voilà à Paris et, et en même temps euh, euh, les travaux que je connais m'ont toujours procuré une très grande émotion. Euh, notamment cette expo que tu as, dont tu as parlé, l'expo euh, à, la, à, la, à la ville de Paris. Ce que ce qui m'avait frappé, c'est que et il me semble que c'est un principe qui caractérise tout ton travail. Il y a d'une part une contrainte très grande qui est de, de l'ordre de la forme, hein, vraiment une espèce d'imposition parfois même même violente de, de la forme, et en même temps une immense liberté que tu donnes aux personnes qui interviennent dans tes œuvres. Voilà, c'est deux, ces deux choses-là qui me semblent vraiment euh, euh, être un élément récurrent. Tu donnes, tu donnes beaucoup. Tu, tu vas vers des gens, que tu donnes. Là, tu n'as pas parlé de certains de, de, de tes travaux, mais où tu dis, où tu, tu, tu laisses aux intervenants, aux témoins, aux acteurs le choix de choisir un endroit. De un lieu où ils souhaitent s'installer, à partir duquel ils souhaitent parler. Évidemment, tu n'interviens pas dans, dans ce qu'ils ont à dire, etc. etc. Mmh. Donc, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Redonner la parole. Tu as commencé par ça. Tu as parlé mmh. de cette, cette, cet élément presque pédagogique, d'une école. On aurait besoin d'une école pour apprendre à parler. Bah oui. Et certainement pas une parole. Euh, alors, aujourd'hui, on ne fait que ça. Il hein. y, y a des cours de rhétorique partout. Enfin, C'est évidemment pas de ouais. ça que tu veux parler. Moi, mes étudiants, ils sont impressionnants, ils savent, ils savent parler, ils savent présenter, on est toujours là, mais voilà, c'est évidemment pas de ça que tu veux parler, c'est une parole qui fait émerger autre chose, mmh. qui fait émerger quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui affleure, voilà. Et il me semble que là aussi, encore une fois, c'est vrai que l'absence est très présente dans ton travail, une présence de l'absence, mais plus encore que l'absence, il me semble que tu es intéressé dans les événements où l'absence affleure il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre c'est toujours à fleur de peau il y a quelque chose qui manque mais ce manque n'est pas sanctuarisé il n'est pas symbolisé il n'est pas monumentalisé il euh, n'y a jamais un trou béant il n'y a jamais euh, une espèce de, de monument qui est érigé euh, à l'absence c'est toujours en marche, c'est des petites choses c'est des failles, c'est les blancs c'est les, les interruptions les suspens euh, les, les, les incises etc et, voilà. et c'est comme si tu avais envie non pas d'être dans une espèce de certainement pas le, dans le déni de l'absence mais, mais pas non plus dans le mouvement contraire qui serait euh, on va construire un monument euh, pour l'absence comme euh, l'Allemagne pouvait être tentée de le faire à un certain moment elle ne l'a pas fait, hein. donc il y aura des choses à dire là dessus aussi euh, contrairement peut-être à d'autres cultures de l'absence dans d'autres pays bon. Pour moi, c'est très important d'avoir euh, la place pour les spectateurs. Voilà. Ça à dire chaque travail n'est pas terminé. Quelque part, quelques années après, je dis, mm, je pourrais le terminer. Ouais. Je laisse cette chose non terminée voilà. presque volue, ouais. parce qu'on ne peut pas terminer une chose. Tu as dit quelque chose de très très beau tout à l'heure. Tu as dit euh, que la, la permanence t'angoisse. C'est quelque chose qui, oui, qui est assez. En tout cas, tu dit c'est assez troublant pour toi, oui, tout à fait. et c'est intéressant, tu vois, quelqu'un qui est, Tu as parlé de ce, ce destin comme ça, de transition, de, de, de passage. Oui. Les, les migrants sont très présents dans ton travail, notamment de ces dernières années, et en même temps. Ah ben euh, plus... 97, euh, j'ai fait la première ouais, euh, ouais, et à Aubervilliers oui. Voilà, euh, au laboratoire euh, Aubervilliers ouais. euh, et, et en même temps euh, encore plus angoissant que cette, euh, cette espèce de, de déplacement forcé ça serait la permanence pour toi hein. Il y a une espèce de, de peur de fermer de peur de s'arrêter de, de s'installer de façon un peu trop définitive euh, euh, dans une terre euh, choisie ou élue ou promise ou en tout cas euh, mm. euh, qui, serait, qui, serait, qui serait le, le paradis euh, annoncé alors, alors voilà voilà euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire que de donner la parole Parce que c'est par là que tu as commencé, tu as dit il faut apprendre, il faut apprendre à parler, et personne ne nous apprend à parler. Et ça veut dire quoi Restituer la parole à ceux qui sont là et qui ne l'ont pas encore prise, restituer la parole à ceux qui ne sont plus là et, et dont, dont on n'entend plus la voix, parce que c'est aussi ce genre de travail, il me semble, que tu fais et sans que ce soit une, une parole de substitution, parce qu'on a parlé de représentation tout à l'heure, il y a aussi un problème qui est de la, du parler par procuration, de hein, parler pour, oui. c'est toujours une façon aussi de faire taire. Voilà. Comment, comment est-ce que, comment, comment est que tu mets en place ce, cet acte éthique qui est de donner de, une, une parole euh, à, aux personnes que tu rencontres Pour moi, c'est aussi ouvrir une certaine écoute, euh, parce que euh, si on ne sait pas parler, on ne peut pas écouter. Parce qu'il y a euh, la façon dont je parle normalement, c'est par rapport à l'écoute. Si les gens vont arrêter d'écouter, je vais arrêter de parler peu à peu. Ça m'est déjà arrivé. Et, et, et je donne confiance à l'écoute. Et, et, et, je prépare tout ça et après je lis pas. Et, parce que euh, finalement, vous lisez toujours, parce que cette peur de ne pas dire tout ce qu'on a à dire mm -hmm. ou qui on veut dire, mm -hmm. ou, bah, ça dépend de l'écoute, des mm -hmm. fois aussi. Mm -hmm. et, et quelque part, je laisse aussi ça mm -hmm. euh, comme un champ euh, ouvert mm -hmm. et libre. Je ne sais pas si je dis qu'est-ce que je dis. <rire> mm -hmm. bah, C'est au moins vouloir dire qu'il y a une connexion entre la parole et l'écoute. Hmm. Je ne sais pas trop si je, je suis... Je pense qu'on n'est plus maître de, du temps, là. Je ne euh, sais pas, il y a, euh, faut quelqu'un qui, qui arrête la lumière, alors. Oui, <rire> c'est la... C'est la fin, je crois que l'équipe de balayage va, va passer. <rire> Excellent. Ah. Mais, mais c'est toi qui dois gérer. Là, oui, c'est nous, on ne gère pas. Hein. Donc, euh, oui. Oui. oui. Donc, si quelqu'un a envie de poser une question euh, comme ça, c'est peut-être euh, une réflexion, c'est peut-être le moment. Je suis désolée de devoir couper comme ça, mais c'est qu'il y a un cours de personnes qui attendent dehors. Donc, si quelqu'un a envie de faire un commentaire, un dernier, et sinon pour continuer à la discussion ailleurs ou le soir à la filmothèque. Hein, voilà. No sé si alguien te ganas de hacer alguna reflexión antes que lo hacer de alguna pregunta a Esther. O, o deixem aquí? On, on lo aquí, entonces lo lees aquí y podemos continuar de dehors o en otro espacio. Gracias a todos los dos.